Une éducation spirituelle, j'en ai vécu une, parce que déjà je suis né moi dans une, dans une famille euh, chrétienne, euh, catholique, et du coup qui euh, m'a euh, offert du catéchisme, euh, voilà, euh, les messes, euh, le Noël, etc. etc. Donc euh, j'ai pu euh, vivre une, une, une éducation spirituelle religieuse mais qui n'est pas une éducation spirituelle tout court, elle est religieuse, donc voilà, confessionnelle, comme tu disais, cultuelle. Mmh. Euh, donc moi j'ai grandi avec ça, euh, et, et, et, et du coup dans le scoutisme, moi je l'ai parcouru, parce que dans le scoutisme il y a euh, une place, euh, alors dans le mouvement dans lequel j'étais, moi j'étais chez scout et guide de France, donc c'est un mouvement catholique ouvert à tous, euh, donc il y a effectivement une éducation, une approche euh, de la religion, que, qui, qui a pour vocation à la fois d'éclairer, euh, à la fois de, de permettre la rencontre tout en acceptant, en fait, qu'on puisse ne pas y croire. Euh, donc du coup, c'est euh, un bon endroit aussi pour euh, critiquer, pour euh, euh, faire euh, un peu son chemin euh, spirituel aussi là-dedans, quoi. Euh, ce, qui est plus, euh, ce qui est plus technique, c'est qu'effectivement, euh, euh, dans, dans, dans ce que tu disais, il y avait l'idée effectivement de, de, de savoir s'il y avait du spirituel un peu partout, mmh. euh, en fait, le spirituel, c'est quand même des choses assez simples. Euh, ça arrive chez un enfant qui a 6 ans, euh, qui a 7 ans, et qui voit que son grand-père décède. Et qui va se dire, bah, il est où mon papy, quoi Il est où mon grand-père En fait, là, à ce moment-là, en fait, il commence à, à, à conceptualiser des choses qui le dépassent. La mort, l'au-delà, est-ce euh, qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce qu'il n'y a rien, euh, qu'est-ce que la vie, euh, qu'est-ce que le souffle du vent, qu'est-ce que la force de la nature, on peut mettre après plein de choses derrière, mais ça, c'est déjà... Euh, accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'il y a des choses que, du coup, on ne contrôle pas dans la vie, pour moi, c'est déjà de l'ordre du spirituel. C'est pas de la philosophie, ça, plutôt Bah euh, la philosophie, c'est du spirituel oui, pour aussi. moi, c'est du développement de l'esprit. Mmh. Euh, c'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui, je le vois comme une culture du développement de l'esprit. Et donc, de, l'intellectuel est là pour rationaliser, le spirituel euh, par la philosophie, par d'autres outils, et là, pour euh, imaginer des possibles plus larges aussi. Mmh. Et donc, euh, du coup, de, de, de, les, les plus grands chercheurs, les plus grands ingénieurs, euh, aussi, essaient toujours de dépasser les connaissances pour aller chercher des choses plus loin, et ils ont une approche, du coup, euh, spirituelle et intellectuelle, quoi, parce que du coup, ils vont là où il y a des choses qui, a priori, n'ont pas de réponse, tout de suite. Donc, de fait, on est sur quelque chose qui est de l'ordre pour moi du spirituel. Donc, euh, ce qui n'est pas facile, c'est que souvent le spirituel et le religieux, on le, on le mélange. Mmh. Euh, je pense que ça, ça a un intérêt aussi pour les religieux de le mélanger, parce que du coup, on a l'impression qu'ils en sont propriétaires. Euh, à partir du moment où on vit un temps débat avec des jeunes, par exemple en colo, où on décide de parler, bah, je sais pas, des valeurs de la République, on décide de parler, euh, euh, bah, je sais pas, de ce qui nous fait peur dans la vie, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous rend joyeux, de ce qui nous rend heureux. Bon, bah, déjà, on fait de la spiritualité, en fait. Quand on décide avec des jeunes je sais pas, de, de, de parcourir des poèmes qui nous intéressent, des choses qui nous semblent belles aussi à échanger, ben on peut aussi travailler sur euh, des expériences du beau, des expériences euh, assez fortes là-dessus. Donc euh, je pense qu'on a intérêt en tout cas à développer euh, l'esprit euh, des enfants, des adultes qu'on croise dans l'éducation populaire. Et je pense que si on croit que ça se fait que par la religion, je pense qu'on devient un peu étriqué finalement dans notre approche. Quoi. Et euh, que ce soit dans le scoutisme, moi j'ai bien compris qu'en tant qu'animateur scout, et je le voyais bien, il euh, y avait le côté religieux, mais il n'y avait pas que ça, on n'allait pas, pas faire que ça. Mais il y avait une... J'ai été formateur, moi, chez, chez les scouts, formateur Bafa. Je me souviens de ces stagiaires Bafa qui, du coup, disaient euh, euh, un temps spirituel, c'est un temps où on prend la Bible, et c'est un temps où on lit un truc de la Bible, et du coup, on dit aux enfants, alors qu'est-ce qui vous dit Jésus, quoi Et donc, du coup, nous, on, on leur apprenait, en fait... Euh, à faire la différence entre le spirituel et euh, le religieux. Mmh. La différence, c'est euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait que mes amis me rendent heureux Ça, c'est spirituel. Euh, quand ça devient religieux, c'est euh, comment est-ce que Dieu m'aide à être heureux avec mes amis Tu vois la nuance mmh. Et donc, du coup, à partir du moment où on, on se concentre sur le rapport humain, sur le rapport relationnel, sur euh, l'affectif, ce qu'on a aussi autour, là, on fait du spirituel. Quand on pose la question de « et comment Dieu me nourrit dedans ?», on est dans du religieux. Voilà. Et donc, c'est très difficile d'arriver à trouver ce, ce, cet équilibre. Et je trouve qu'à Vitacolo, on a réussi, par exemple, tu vois, à trouver cet équilibre. Là où on avait une vision un peu, à Vitacolo, très... Euh, la laïcité euh, presque dure de la laïcité, de se dire, ben voilà, tous les signes ostentatoires sont interdits, euh, euh, la pratique, du coup, de la laïcité doit toujours prévaloir par rapport à la pratique de régime particulier ou de chose comme ça. J'ai vu dans les conseils d'administration, j'ai vu des évolutions aussi à se dire, en fait... Ce qui nous intéresse, c'est plus l'esprit d'Aristide Briand sur la question de la laïcité, qui est de se dire, finalement, c'est de ne pas juger et de laisser tranquille les gens avec ça, tant que du coup, ils viennent pas euh, effectivement nous faire de la vente à la religion. quoi. Mais donc, en pensant ça, ça nous a permis à Vitacolo de se dire, ok, bah, en fait, on peut parler aussi religion d'un point de vue spirituel. On peut parler avec des jeunes euh, de spiritualité en leur disant, ben bah, est-ce qu'il y a des choses qui vous dépassent dans la vie Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans la vie et comment ça vous fait grandir de savoir que vous ne contrôlez pas tout dans votre vie, par exemple Et je pense qu'avec l'approche la, avec des temps débat, avec l'approche de, de, des temps-forums qu'on a à Vitacolo, on a vraiment aiguillé au fur et à mesure, je trouve, l'envie de pouvoir amener les jeunes à se questionner, et surtout l'envie de faire que l'animateur ou le directeur n'est pas celui qui a la réponse. Et ça, c'était un gros chemin <rire> C'est souvent des gros chemins, ça. <rire> <rire> voilà. En BAFA par exemple, c'est un exemple assez typique, hein. en BAFA on a le formateur et le stagiaire. Mmh. Donc euh, on a euh, le savoir et on a euh, l'apprenti quoi. Bah ben en fait, nous à Vitacolo euh, on a euh, en fait un collectif et les formateurs sont là pour euh, éveiller un collectif parce qu'ils ont du contenu, mais le forma le, les formateurs ont comme règle de se dire que d'abord en fait euh, les stagiaires vont apporter leur propre réflexion et que finalement nous, on est là pour poser les questions et pour aider l'arrivée des questions mais on n'est pas là pour apporter la réponse. Ce qui est souvent frustre sur des stagiaires. Hein. Mm. Je me souviens des ateliers, des ateliers sur l'autorité, par exemple, sur l'autorité, bah, tout de suite, on nous dit « Mais il nous faut une réponse sur l'autorité. C'est quoi une bonne punition ?»« C'est quoi une bonne punition ?» <rire> C'est voilà, pas la meilleure question qu'on peut poser, mm. mais c'est des questions classiques qu'on a quand même en fait. tout mm. ça. C'est quoi une bonne sanction C'est quoi une bonne punition C'est quoi Et quand on leur dit bah, « En fait, euh, on ne sait pas. » Par contre, la, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que du coup, tu es, es allé jusqu'à devoir donner une sanction C'est hmm. qu ce, -ce, ce... qu'on est aussi habitué à, à vouloir une réponse aussi... Euh... Ah bah oui, c'est pas facile hein, de réfléchir par soi-même. Hein. Ouais. <rire> Je pense que c'est pas près au moins 4000 ans qu'on <rire> essaye de, de, de, de continuer cet exercice de réfléchir par soi-même. Et en plus, plus la société nous met dans, une, dans un modèle finalement de consommation et dans un modèle finalement de droiture par rapport à la pensée, moins on a à penser par nous-mêmes plus on est du coup euh, utile à travailler, utile à plein d'autres choses, utile à consommer. Mais Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une société aujourd'hui qui nous éduque à penser. Donc, euh... Donc ça veut dire que finalement, euh, c'est déjà une forme de, de révolution ou une forme de rébellion de, de se mettre euh, à penser par soi-même.